un grand nombre d'enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui vont perdre leurs ressources, qui vont perdre leur identité, parce qu'en fait c'est une question d'identité, hein. les, les intelligences, moi je, je rapproche ça vraiment de l'identité et de la spécificité de chacun.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 et plus on les reconnaît, et plus ils sont respectueux et, et moins on a besoin d'autorité. Et tout de suite, enfin, ça se voit sur leur visage, ils sont, euh... c'est, enfin, je me sens, enfin, je suis reconnue, enfin, c'est quelque chose comme ça. Quand on commence à donner la parole aux enfants, ou quand on commence à les laisser acteurs de l'apprentissage, quand on...